Comment allez-vous? C'est la première chose. Et on vous a concocté un petit programme euh, plutôt sympathique. aux oignon. oh, petits oignons. Ah oh, c'est beau, ouais. putain, j'ai chialé. Ce matin, j'ai fait une prise de sang d'anniversaire. Pas d'abus, tout dans le respect, très dans la tout ça. Je dis bonjour à ma, à ma boulangère. Ça s'écoute euh, très gentiment sur l'autoroute, cool. en Mais roue arrière. Et, euh, et le, le refrain il fait. Voilà. Moi je ne chante jamais sur la douche. Voilà, l'acoustique est mauvaise et j'ai de l'eau la euh, Tout à l'heure, quand j'ai fait ma prise de son, il y avait par exemple une, une infirmière qui rigolait très très fort euh, pour rien. Et vraiment zéro vanne. Je me dis que là, ça sent le. c'est un, euh, un perso incroyable qu'elle avait. Hein. C'était assez, assez fou. <rire> Qu'est-ce qu'il veut comme cadeau euh, J'aimerais revenir à l'ISCPA, partager ce moment comme un bon fromage. Box cassée, plus moi qui n'arrive pas à faire fonctionner Twitch, on est, on est encore loin du compte. J'ai un ami qui, qui Twitch et je vais, je, vais, je vais demander une aide à domicile. Ils sont venus me chercher euh, tel un Neymar à Barcelone. Voilà, ça part en vlog. Hein. 8%, 8%. On peut reprendre, c'est bon, tu peux le brancher. Alors du coup, dans... <rire> je suis dans une position euh... aléatoire parce que euh, le câble n'est pas très grand. Le bel anniversaire, j'ai mis un chapeau pour l'occasion. Ah, c'est culte. Film ou série Ah, j'adore cette question. Elle est bien. Hein Et... Waouh, ça c'est une vraie bonne question encore une que fois. Que question piège. Bon, YouTube parce que c'est la famille. Ça vient de la rue. Ça vient de la rue, tu connais. Amour ou sexe 300% sexe. Euh, je vais répondre le matin parce que rien ne vaut la beauté d'un très beau soleil. Euh... Mais sinon, euh... on peut parler de choses et puis, et puis voilà quoi. Il a dû partir tout simplement. <rire> Il a son gâteau d'anniversaire. Yes!